Bonsoir, chers auditeurs. Mon nom est Jonathan Drapeau. Vous êtes dans le Wrestle Rock Podcast, émission 7.5 sur la lutte. Je suis en coanimation avec euh, Benoît Laferrière. Comment ça va, Ben? Ça va très bien. Je suis content de te retrouver en, en deuxième partie de cette soirée. Je suis content d'avoir retrouver le monde. Yes, yes, yes. Il euh, y a des nouvelles tristes, il y a des nouvelles plus favorables. Euh, on va, on va choisir de ça tranquillement, pas vite. Là. Yes, donc c'est parti. Euh... Tu veux que j'enchaîne? Yes. Ben, on va enchaîner. OK, the, the Beast Incarnate, The Next Big Thing, Brock Lesnar a changé de look, mesdames et messieurs. Ouais, rendu petit cheveux longs, euh, attachés, là. Peu importe où est-ce qu'il va aller, euh, qu'il aille, euh, qu'il à WWE, qu'il aille euh, à la UFC, qu'il fasse partie du Festival de Montgolfier, peu importe. mais ben là, il y a des bonnes chances que vous allez le voir avec une barbe de boucher. Yes. Beard the Butcher the »« Beard butcher, oui. Ouais, ça. Et puis, c'est une belle parenthèse que tu fais là parce que euh, récemment, euh, il est allé euh, dans le fond dans une équipe euh, de boucher professionnel. Oui. Et puis, euh, pour apprendre un petit peu le métier et puis euh, découper de façon euh, A1, puis euh, je vous invite à, à regarder cette émission-là. Honnêtement, ça vaut la peine. Puis, euh, dans le fond, il y a euh, une petite vidéo, c'est ça, euh, à circule, on va vous la partager sur nos médias sociaux. Euh, voilà. Donc, euh, on a publié une triste nouvelle sur nos réseaux sociaux euh, euh, Wilkes, alias le Patriote, qui a lutté à la WCW et à la WWE est malheureusement décédé d'une crise cardiaque le 1er juillet dernier. Donc, à la fête du Canada, ben, notre Patriote US, il est mort. Ouais, c'est drôle un de... Peu weird, hein? Ouais, drôle de... Oh, ouais, c'est de... vraiment spécial. <rire> Donc, le Canada a une petite... Euh... Une petite dent contre le U.S., comme on dit. Donc, euh... Il ouais, avait 59 ans. C'est ça, il y avait 59 ans. On offre nos sympathies à sa famille et les gens qui l'ont côtoyé dans le monde de la lutte. Même chose pour, euh, malheureusement, le Mr. Wonderful Paul Arndorf, qui nous a également quitté le 12 juillet dernier, à l'âge de 71 ans. Nous ferons peut-être éventuellement une émission spéciale sur sa brillante carrière. À la WWE, à la WCW, parce qu'on sait que des années 80, c'était un oui, des tops. On là. pourrait parler aussi de la fameuse altercation qu'il y a eu dans le passé à la WCW avec Big Van Vader. Oui, parlant de, on en avait parlé dans le spécial NWO avec notre ami Kevin. J'espère que les gens y ont apprécié notre spécial NWO et qu'ils ont apprécié notre spécial Bruiser Brody qui a été diffusé le 17 juillet dernier. Yes, et puis je pense que oui, puisqu'on a vu qu'il y avait quand même une belle réponse de, du public. De, de, de, du public. Donc, euh, mm -hmm. je me répète toujours, on est disponible sur YouTube, Spotify, euh, Balado, euh, Twitter, Instagram. Euh, pour le moment, nos émissions sont toujours gratuites, donc profitez-en au maximum. Et puis, on est le Wrestle Rock Podcast, donc continuons euh, sur notre belle lancée. Avec une nouvelle plus joyeuse, mesdames et messieurs. Ça va faire du bien, ça. Oui, ça va faire du bien à belle du monde. Le monde va être heureux, écoutez bien ça. Euh, Wrestle Rock Podcast souhaite ses meilleurs voeux à Seth Rollins et Becky Lynch qui se sont épousés le 29 juin dernier, mesdames et messieurs. Yes! Euh, donc ils, ils vont tellement bien ensemble. Oui, comme la chanson. Ouais, <rire> pis comme Norman Bratois était piment fort. C'est <rire> ça. ça. Puis euh, Parlons euh, de Becky Lynch un petit peu et puis de Seth Rollins. Ils ont eu un bébé récemment. Euh, ou en décembre dernier, je crois. Je oui, puis... Euh, voilà. Donc... Euh, on parlait de, du Beast Incarnate juste avant euh, parlons un petit peu de Parker Boudreau qui a signé un contrat de développement finalement avec la WWE euh, en ouais, février ouais, dernier mois, mois de février, ouais. on va faire ses débuts très bientôt à côté, euh, du côté de la NXT donc euh, dans le fond, suite à ce qu'on avait parlé euh, mes prédictions étaient quand même bonnes euh, on pensait qu'il allait euh, éventuellement faire une apparition ou on allait le voir prochainement. Ben, finalement, on ne s'est pas trompé. Ben ben. Ouais, il va se perfectionner comme il faut à NXT, ouais, ouais, c'est sûr. sûr là. Il ne pourra pas devenir champion tout de suite demain. Ça. On lui souhaite la meilleure des chances. Le lutteur professionnel vétéran Sanjay Dot a quitté la WWE. Dot avait travaillé pour la, la compagnie en tant que producteur et entraîneur au Performance Center. La rumeur circule que c'était la décision de Dot de partir. Il était à la WWE depuis 2019, et puis pas longtemps après, je dirais à peu près 2-3 jours après, il a signé avec la concurrence de Jacksonville la AEW. C'est tellement de bonne chose, parce que Son Jedi on peut s'entendre que c'est un des meilleurs High Flyers que j'ai jamais passé dans... Ouais, mais là, il va être en train de produire. Je pense pas qu'il va être en ouais, tant Peut que Peut-être occasionnel. Non, il luttera pas. Euh, ils ont déjà beaucoup de monde dans le roster, mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de bagages. Puis Je pense que pour les nouveaux, il va, bien euh, conseiller. Il va être capable de, de bien euh, faire euh, un transfert d'expérience avec euh, les, les nouveaux euh, dans le milieu. L'exploit du regretté Rick Rude, on se souvient, dans le fond, euh, lors de notre émission du... Euh, NWO, de avec, la NWO Kevin. avec Kevin. <rire> euh, que Rick Rude avait fait une apparition dans deux Monday Night différents. Euh, ouais, a 24 ans, dans le fond. Euh, en, en 1997, ouais, c'est ça. ça. Puis, euh, tu peux poursuivre si tu veux. Ouais, puis euh, son, son fameux exploit s'est récemment répété 24 ans plus tard par une nommée Kelsey Heater. La Floridienne est apparue pour la All Elite Wrestling's Dark Elevation. Ah, Dark Elevation. Oui, c'est ça. ça. Elle a malheureusement perdu contre Legit Layla Hirsch avant d'apparaître au Monday Night Raw dans un segment avec Bobby Lashley et MVP. C'est quand même nice, hein. Oh oui, franchement. Euh, mais je, je me souviens pas euh, à quel endroit. Tu sais, où est-ce que les événements y étaient, y étaient, y étaient situés, puis ça aurait été le fun de pouvoir dire, mettons, ben, euh, tu sais, le show de la AEW, il était à telle place, puis. Euh, le show de Monday Night qui était à telle place ben, ben probablement que euh, AEW ça devait être à Jacksonville puis l'autre ça devait être à Orlando Jacksonville-Orlando ouais, et c'est dans le même état Ouais ouais, fait que ça s'est fait vite là C'est pas comme Recruit qui non, était à non. deux fuseaux horaires différents Allez... Non c'est ça Fait que tu sais ils disent oui le record a été battu mais pour moi le record a pas été battu C'est un record pour une femme on peut dire pas un record pour un homme Ben oui pis non tu sais c'était pratiquement dans le même état tu sais là, euh, là euh, il il traversait un, un pays, là. il partait du Canada, puis s'en allait Ah, au je pays, sais. C'est complètement différent. Là. Fait que tu sais, battu le record, pas certain. Tu voulais que je parle du catcheur euh, Rick Steiner? Yes. Bien écoutez bien ça, écoutez bien ça, mesdames et messieurs. Après une retraite bien méritée du catch, euh, parce qu'on s'entend qu'il y a eu bien de succès en équipe avec son petit frère Scott qui a travaillé aussi à la WCW à une certaine époque. Ah oh, oui, bien sûr, T&U et tout ça, oui. la WWE. Qui est beaucoup dans l'indépendant. Ils ont été «Tactime of the Year ». Si ma mémoire est bonne, c'est en 90, pas en 93. OK. Mais peut-être 91. J'hésite entre 91 et 90, mais il me semble qu'en 93, en tout cas. Ils ont été «Tactime of the Year », selon le Pro Wrestling Illustrated. Eh bien, ce cher Rick Steiner est devenu un agent immobilier à Woodstock, en Georgie. Et le nom de sa compagnie, c'est « Rick Steiner's and Associates ». Oui, puis vous pouvez voir euh, les maisons qu'il y a à vendre. puis C'est vraiment là, c'est fabuleux. C'est pas un cabanon euh, non, non, non, non, à non. Boiron. Non, non, non, exact. C'est pas, pas un chaland à Boiron. Okay. Euh, à la fin de juin, euh, Nicky Bella s'est excusé d'avoir ridiculé China. Ridiculisé China, excusez-moi. Ah, oui, avec sa jumelle euh, Bruit dans un talk show de 2013. De la regretter, Joanne Rivers. Dans le fond, la vidéo a circulé qu'il se moquait de China, qu'il disait que c'était pas une femme. Blablabla. Euh, bla, bla, bla, bla. Je pense qu'ils ont besoin d'attention, tu sais, honnêtement. Euh... Autrement dit, China avait une piscette, c'était pas possible. Oui, <coughs> ouais, c'est ça. En parlant de piscette, ben le, le. Ah non, mais tu peux continuer. Euh, euh, Monde donc un peu. Euh... Oui, vas-y. Euh, vous vous rappelez que Joe Warner Laura, alias China, est décédé en 2016, il y a 5 ans. Alors, euh, Nikki Bella s'est excusé de son erreur de parcours sur les réseaux sociaux d'avoir offensé China, la famille et les amis de cette dernière. OK. Le 5 juillet dernier, Jimmy Uso s'est fait arrêter au volant pour conduire avec facultés affaiblies. En Floride. Ouais, wow, ben sûr. En effet, y il aurait, y aurait consommé plusieurs, euh, plusieurs boissons alcoolisées avant de prendre le volant puis dans le fond, euh, euh, toutefois, dû à son importante storyline avec son frère Jay et son cousin Roman Reigns, il ne sera pas puni par la WWE. Il est mardin dit Ben, écoute. <rire> à cette heure-là. Il y a et... beaucoup, beaucoup de favoritisme. <rire> Ils sont pas trop impartiels, je trouve. Là. Si ça arrêté été ricochet... Là. Ah, ou ça... Euh, attends, j'ai où ouais, tu sais, c'est sûr. En tout cas, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de favoritisme, mais bon. Le 9 juillet dernier, la WWE a annoncé que Belly s'est blessée à un entraînement au Performance Center. Et puis, euh, dans le fond, elle s'est fait opérer... Euh... Oui, c'était une, une déchirure du ligament croisant intérieur au genou. Ils n'ont pas dit que c'était le genou droit ou gauche, mais en tout cas, c'était un genou. Je ne me souviens pas, mais il semblerait que l'opération s'est bien passée, donc on lui souhaite bon rétablissement à Bailey. Okay. L'année dernière, Samantha Tavel, qui est connue dans la lutte sous le nom de Candy Catwright, avait déposé une plainte par rapport au fait que le catcheur ex-champion US de la WWE, Matt Riddle, aurait agressé sexuellement lors d'une tournée avec Evolve Wrestling. Heureusement, Riddle s'en sort plutôt bien, car ses charges sont maintenant abandonnées par la plaignante. Cette nouvelle a été rapportée en premier par TMZ et ensuite confirmée par illbynature.com qu'il y avait eu une demande de révocation volontaire soumise le 12 juillet dernier. Riddle a toujours clamé son innocence dans cette affaire et il a également révélé avoir eu des relations sexuelles avec Tavo, mais toujours avec le consentement de cette dernière. Oui, puis en parlant d'agression sexuelle, <coughs> est-ce euh, que tu as entendu parler euh, dans le fond de, euh, de l'histoire Alberto Del Rio et... Euh, non, pas Sarah Del Rio, mais euh, comment elle s'appelle, Page? Ouais, ben là, euh, il n'était pas avec Page quand ça s'est produit. Ouais, il semblerait que... Tu accusé de viol ou de... Ah, oui, de, de, de... mais ça séquestration... pas avec Page. Séquestration... Comment? Séquestration et viol. C'est qu'il aurait... Ouais. Mais là, ça a l'air que c'est pas vrai. Ouais, parce qu'il y a des euh... rumeurs qui reviendraient à WWE. Ben hein? c'est ça. Fait que j'ai. la misère à croire un peu tout ça. Puis euh, ça circule beaucoup sur Internet. Puis. Euh, Paige, c'est pas un enfant de cœur. C'est une fille euh, qui a vécu dans la pauvreté. Fait que, tu sais, je me demande si c'est pas un peu de l'attention hein, négative qu'elle voulait avoir. Puis. Euh... Soutirer de l'argent à Rio. D'après moi, c'est une fille à problème. <coughs> Peut-être. Ben, c'est ça. Parlons du Mexique maintenant. Le Mexique. Ah, oh, tu veux que j'enchaîne La Triple A oh. a confirmé que deux autres lutteurs de la AEW vont lutter lors du gala Triple Mania, qui aura lieu pour le euh, 14 août. C'est qui les deux lutteurs Ouais, c'est pour le, le 29e événement de Triple Mania. Ok, okay. en plus du combat opposant le champion méga de la AAA Kenny Omega au challenger Andrade. Penta L Zero, M Yellow et Ray Phoenix seront de la partie. Les Lucha Brothers vont défendre leur championnat de tag team de la Triple A dans un triple threat contre Laredo Kid, Elio Del Vicino, ainsi que Black Taurus. un bon Et un lutteur que l'on ignore pour le moment. Les champions actuels ont remporté la ceinture par équipe contre les Young Bucks en juin 2019, mesdames et messieurs. 2019? Ben, c'est ça qui était marqué, Ouais, wow, ok. Ouais, ben à cause de la COVID, je pense qu'ils ont été peut-être ben un an ou deux sans faire de... Yes, yes, yes. Et EW, parlons de EW et d'Impact Wrestling. Donc, lors du Gala Against All Odds, le, le, le, le Magic Killer sur la table de Gallows et Anderson a été fait sur Tommy Dreamer et non sur K Sammy Callahan. Ben oui, c'était mon erreur, une faute de frappe de diction. Ah, c'est pas Je m'excuse à tous les fans, là. Ouais. T'sais, on essaie de vous informer du mieux qu'on peut, ça arrive des fois qu'on peut faire des erreurs, mais yes. veuillez nous pardonner, s'il vous plaît. Yes, on va parler du WWE Hall of Famer Ultimate Warrior qui a euh, failli faire partie de la TNA dans les débuts de la compagnie. Ah ouais, je savais pas ça. savais pas ça, ça. je vais enchaîner mon pote. Oui. En effet, lors d'un de ses récents podcasts intitulé « My World », comme ça tourne, <rire> le Hall of Famer de la WWE, Jeff Jarrett, a mentionné qu'il a voulu avoir le légendaire Ultimate Warrior à la TNA. Une décision qui ne s'est jamais officialisée. Jeff Jarrett évoque également comment c'était compliqué d'embaucher des talents car la TNA n'avait pas tout à fait les fonds nécessaires pour offrir de gros contrats à cette époque. Les faits saillants sont les suivants, mesdames et messieurs. Ils n'ont jamais vraiment eu des, euh, de la grosse argent TNA pour oh, faire. Ouais, mais hein. c'était. Ben Ils ont signé même signé Hogan un bout. Rick oh. Flair un bout aussi. Ouais, ouais. mais Hogan, je pense qu'il était bien avec Jarrett. Fait que probablement celle-là. Euh... Ouais, c'est ce que je pense. Là. Ok, Les faits saillants sont les suivants. Jared dit qu'il n'a jamais vraiment eu de relation avec Ultimate Warrior. Voici la première citation de Jared <rire> à ce sujet. Relation professionnelle, ouais. je précise. Voici la première citation. Pour remettre les choses dans leur contexte, je n'avais jamais fait affaire avec lui. Nos chemins ne sont vraiment jamais croisés au WWF. Moi et Warriors, les chemins ne sont jamais vraiment croisés. Voyons tabarnak, je me répète. À part, je l'ai rencontré le jour du Thanksgiving en 1985, et je l'ai rencontré avec Sting. Nos chemins ne s'étaient jamais croisés, c'était plus un collègue de travail. C'était un ami de mon père, euh, le promoteur Jerry Jarrett. Euh, j'ai tendu la main, j'ai eu quelques conversations, mais mon père s'occupait de toutes les négociations commerciales. Il me posait des questions de très haut niveau. Comment il a plaidé pour que Warrior vienne à la TNA? Deuxième citation de M. Jarrett. Il a une valeur de nom, et en juin 2002, nous ne regardions que 26 spectacles. Hey « Hé mec, viens nous essayer. J'ai donné ce discours à beaucoup de gens au cours de la première année, que ce soit Mr. Perfect, Rick Steiner ou Jim Doggan, ou les Road Warriors. Nous ne nous vous demandons pas de signer un accord exclusif. Nous ne vous demandons rien. Nous démarrons une entreprise. Vous souhaitez venir travailler pour quelques spectacles? » Il a posé comme question. Oui. À quel point c'était difficile pour lui de recruter des talents de la WCW, troisième et dernière citation je me souviens très bien que je me suis dit que le talent de 2002 avait un état d'esprit assez différent de celui où mon père était activement impliqué dans un rôle de propriétaire. Ce n'était pas le la même mentalité, faire face au talent post-WCW et rien d'autre à l'horizon. Le ventre est « Est-ce que je saute dans ce train ou pas? On fait quoi? Comment ça nous prend? » Il n'y avait pas vraiment d'endroit pour gagner sa vie. Mon père faisait face aux changements chaud et froid de n'importe quel talent sans parler du Ultimate Warrior, j'en suis devenu très inconscient. Voilà, c'était ça, euh, la fameuse histoire du Warrior concernant la TLE. Concernant, concernant le lutteur Michael Elgin, il s'avère qu'il aurait été arrêté pour violation d'une ordonnance de protection et son ex-conjoint dit qu'il l'a quitté par peur pour sa sécurité. Écoute, c'est un monde un peu de pute, hein, la lutte. Hein. Fait tu sais, euh, Michael Elgin, j'imagine qu'il était. Euh, il devait être dépressif. Là. Il ouais, est Dépendant pas... affectif. Là. Ma femme a massacré là, puis il ne faut, faut pas qu'elle parte lorsque blablabla. Ça devait être un affrontement. Selon de nouvelles sources d'Elgin, dans le fond, euh, il aurait été arrêté le 29 juin en raison de violations répétées d'une ordonnance, ordonnance de protection ouverte par son, euh, son ex-copine. Puis, euh, selon les archives, dans le fond, l'ordonnance de protection a été déposée le 21 mai pour son, par son ex-fiancé. Puis, euh, ça a l'air que ça a été. Euh, à 60 reprises, en tout cas, Ouais, il l'a pas respecté, parce ouais, il, ouais. dans le fond, il a enfreint la loi à 60 reprises avant d'être vraiment arrêté. Ouais, ouais. D'après moi, en tout cas, c'est spécial ce qui se passe dans le monde du catch en ce moment. Je sais pas si les lunes sont mal alignées ou quoi que ce soit, mais il se passe des affaires vraiment bizarres. Ou bien la COVID fait en sorte qu'il y a des surprises qui sortent. Mais bon. Je sais pas. Euh, L'ordonnance de protection stipulait, euh, entre autres, que l'ex-fiancé, identifié seulement par son... Euh, son, prénom. son prénom. Euh, elle avait prévu de le laisser à plusieurs reprises, mais a plié par crainte. Mais elle a reçu des centaines de téléphones, de textos, des vidéos, des menaces qu'il se suiciderait. Oh boy! Elle a poursuivi en expliquant qu'elle lui avait demandé à plusieurs reprises de ne pas le contacter, mais il a continué à insister et ignorer ses avertissements sans arrêt. Tu sais, c'est euh, du harcèlement, ça, là. là. Ah, c'est sûr. Puis c'est dommage qu'il n'y euh, ait pas des gens tu sais la fille là oui c'est beau euh... elle passe pour la coupable là-dedans mais tu sais euh... c'est quand même ton ex tu vois qu'il va pas bien faut -il lui euh... tu sais tu vois qu'il est déstabilisé là je sais qu'il peut euh... il peut être violent quoi que ce soit faut -il lui des outils hein. elle essaie de l'aider à tu sais euh... <coughs> Faut il faut qu'il ait consulté le gars C'est comme tu en avais, avais déjà parlé dans un podcast. Euh, euh, McMahon, il avait rassuré l'ancienne femme Eric Flair là. Ouais. Tu un genre de... Ouais, c'est ça, tu sais. D'après moi, tu sais, euh, la fille, tu sais, euh, oui, tu sais, euh, Michael Higgins a genre, vraiment, ses torts. Ouais, oh, c'est pas Mais un enfant la... de cœur, là aussi. Non, c'est ça. C'est bon le temps, on, oui. Euh, on n'approuve vraiment pas tout ce qui s'est passé. Non, non. C'est juste que, tu sais, la fille... La fille aussi, elle a, elle a aussi ses torts, elle aurait pu juste, t'sais, à la limite, appeler un ami de Michael Elgin pour essayer de le raisonner ou quelque chose. Peut-être euh... des fois si l'émotion ne sait pas comment agir non, aussi, c'est bien compliqué. tu sais, Michael Elgin, il n'y a pas 45 ans d'expérience non plus, puis elle, elle ne devait pas avoir... Un... Son entrentaine, en autres? Il n'est pas vieux, lui. Non, là, non, c'est ça. <rire> Ensuite de ça, euh, le catcheur Trent de la AEW a été opéré à la nuque à la fin de juin car il souffrait d'une sténose spinale. Si vous savez pas c'est quoi une sténose spinale, c'est la fameuse blessure qui avait forcé Edge à l'époque, 2011, à se retirer. Heureusement, Edge il est revenu en 2020 et on est bien contents. Pis également, cette blessure-là avait forcé Page de sortir également il y a quelques années. Yes, cependant. cependant, en ce qui concerne Trent, les nouvelles sont plus favorables, mais il doit se retirer de la compétition pendant plusieurs mois si ce n'est pas un an. Yes, bon, yes, yes, on, yes. on espère qu'il va revenir quand même assez rapidement, mais, mais ça, des affaires de même coups et de dos, tu niaises pas avec ça. Yes, yes, quand yes. il te dit « fais neuf mois, tu le fais ton neuf mois », Reviens yes, pas près de yes. trois semaines. Ben non, sûr. Euh, nous allons parler du circuit indépendant, mesdames et messieurs, maintenant. Yes. Il a rapporté que la légende vivante du catch Terry Funk dans le fond, euh, malheureusement, il souffrirait de démence. Et quand j'ai appris cette nouvelle-là, Ben, moi, ça m'a attristé parce que Terry Funk. Ouais, on a pour grandi. Moi, on a grandi euh, avec Puis cette... Terry Funk, euh, pour moi, fait partie d'un de, de mes 10 lutteurs préférés. J'ai toujours trouvé que ce gars-là avait un charisme incroyable. Ben, c'est ton dire... voisin. Il ressemble <rire> à ton voisin, c'est yes. Puis euh, euh, Terry, je t'ai déjà compté que je l'ai rencontré. Puis je l'avais trouvé vraiment sympathique. Ouais, Ring of Honor. Puis euh, c'est ça, ça m'a fait de quoi de, de voir. Mais en même temps, t'sais, la lutte, c'est tellement difficile. Puis les gars ont tellement pris des risques que tu sais. Euh, des coups à la tête, puis tout ça, ça fait en sorte que ça, ça cause des maladies mentales, puis malheureusement, ben, on vit avec euh, ce genre de situation-là. C'est pas le premier, puis ça sera pas le dernier. Euh. Ça, c'est l'affaire, là. Euh, Il y, y en a pas des, des gars de la WWE ou des femmes de la WWE qui voulaient faire un procès contre McMahon là, pour des affaires au cerveau, là. Je en, pas, encéphalopathique, mais, euh, là je ne sais pas trop, il y a un terme pour ça. Je ne sais pas trop, mais on, on, on parle de gens qui souffraient de démence, puis juste avant, on parlait de Paul Arndoff qui est décédé. Ah, il souffrait mais de lui démence aussi, ça. il souffrait de démence, puis euh, c'est ça. Faire ah oui, Paul Arndoff, quand il est décédé, tu m'as appris ça euh, le 12 juillet. Je faisais une sieste avec ma blonde, je me réveille, un message sur mon, mon répondeur, tu me dis ça, euh, je tombe à la terre. Là. Ah, C'est Paul Arndoff, c'est du temps qu'on a grandi, que, qu on pense qu'ils sont éternels. mais... Non, il euh, n'y euh, a personne d'éternel, mais tu finis par mourir, c'est à dire? Tu te rends compte que la Eden Family, là, tout le monde est mort? Euh, ouais, à part Arne Anderson puis Tony Blanchard là, à l'époque. Ouais, mais l'original. La, la, la, ouais, l'original. Ouais, Mister Perfect, Rick Rude. Mister Perfect, Rick Rude. Jean Ferru. Eden, Jean Eden, -Ferru. Jean -Ferru. Jean -Ferru. Paul Landoff. King Kong Bundy, King Big John Studd. Ah c'est. je te l'accord. À coup, heureusement, il est encore vivant. Yes, mais, mais à coup, c'est pas tuable, ça. Non, c'est ça. Il y a eu le retour du clan de LAX à la MLW, à Battle Riot, le 10 juillet dernier. Et euh, dernier, Conan, membre fondateur du clan, qui a eu un énorme succès à TNA, avait cependant de, nouveau, euh, de nouveaux alliés avec lui, les catcheurs, Danny Limelight et Slice Boogie. Euh, D'ailleurs, Conan a fait une apparition euh, récente à la AEW. Lamlet a lutté récemment à AEW Dark et à AEW Elevation, ainsi qu'à la NGPW Strong. Slice Boogie a, entre autres, été vu récemment à la NWA, euh, la United Championship Wrestling et la Championship Wrestling from Hollywood. Si Tu voulais enchaîner ses, euh, ses, tes opinions, nos opinions et impressions sur le Ring of Honor Bass in the World qui a été diffusé le 11 juillet dernier, quand on a eu 37 ans dans le fond? Oui, exactement, exactement. Puis euh, on pourrait enchaîner tout de suite ensemble avec ça. Bon, on parlera pas des dark match parce que je pense qu'il y a un petit problème technique qu'on ne les a pas vus sans le vouloir. Malheureusement, il ouais, y avait le match de PCO qu'on aurait mmh. voulu… Euh... Tout ce qu'on a vu, c'était un dive de PCO qui était très hot. Oui, oui, ouais, c'était vraiment hot. Il y a PCO <rire> Alors, c'est une joke. Salut Pierre-Carles en passant. Euh, le premier affrontement, c'était de Briscoes, Jay et Mark Briscoe, qui ont vaincu Brian Johnson et PJ Black dans un tag team, euh, un tag team simple. Oui, c'est un bon combat. On l'a évalué, dans le fond, à 8.5 sur 10. Puis honnêtement, c'était vraiment un bon combat... Euh... Un, pour ouvrir une carte, là, tout dépend. Pour, pour faire un bon gars tout dépend du premier match. Oui. WrestleMania 10, j'en parle assez souvent. C'est ça. Puis ils ont bien fait d'ouvrir avec ouais. ça. Là. Les Briscoes ont bien mis la table pour commencer le spectacle. Exactement. Puis les Briscoes, côté indépendant, c'est pas mal les tops. Oui, vraiment. Je, on comprend vraiment. pas pourquoi ils ne sont pas à WWE et EW. Moi, pis toi, on se pose à la question. Ouais, ouais, on ne sait pas trop, mais peut-être un jour. Euh, le deuxième affrontement, qui était un petit peu moins ben, pas mal moins bon, c'était EC3 qui a battu Flip Garden. On l'évaluait à 4 sur 10. Euh, moi, j'ai trouvé ça lent, pas intense. L'affaire du crachot à la fin d'en face, quand tu veux ça donner à la main, ça, c'est exagéré. Là. Ouais, tu pas besoin de faire ça, honnêtement. Il ça... ou face, ah, gars, ouais. tu fais la main de son Des fois, je me demande si euh, le courant a pas bien passé entre les deux. C'est un petit peu comme... Euh, Bruiser Brody puis euh, Lex Luger Lex Luger qu'on a parlé euh, dans, dans notre podcast euh, récemment euh, sur le spécial Bruiser Brody Ou bien Triple H puis Ultimate Warrior son 12, quand il n'a pas vendu le pedigree. ça a l'air que Triple H n'était pas trop... Euh... Ah, ouais. il, il dit dans la euh, Self Destruction "Will Ultimate Warrior hein? One of the most unprofessional guys I stepped into the ring with il dit, so? Ah oui c'est bon euh... <rire> Heureusement c'est bien avant de mourir il s'est réconcilié avec la famille McMahon ouais, ça s'est bien fini. C'est sûr, c'est sûr. Ils ne sont pas restés en rancune. Là. Yes, ensuite de ça, dans le fond, il s'est suivi d'un combat. Ouais, pour le Six-Men Tag Team for the ROH. Euh, tag Team de trois, dans le fond, c'est une ceinture ouais, de Championnat euh, par équipe à C'était succulent, ce combat-là. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Oh oui, moi tout. Euh, solide, bonne intensité. Ça l'appliquait. Shane Taylor Promotions, Shane Taylor, Moses et Kahn, qui sont les champions, mm -hmm. qui étaient les champions. Euh, avec Oshie Edwards qui ont défait Dalton Castle, Eli Isom et Dark Draper. Draper. C'est-tu dans ce combat-là qu'il y avait un gros black stiff à mort Ah hein? oh, oui, il a fait un genre de, de, de plongeon. De, il, a, il a sauté à Bumpass. Ah, oui, il a fait un genre de. Il a fait un package Pile Driver Il a fait des petites oh, me ça oui, euh... il a fait un genre de package Pile Driver. C'était vraiment bon. Ah, j'ai adoré. Euh, euh, je l'ai évalué à 8 sur 10. C'était très bon. Yes, uh, Brody King a défait uh, G. Little dans un combat assez rapide. Uh, 6 sur 10. Hein, on n'a pas put... Trop, trop, euh... C'est un match de choc plus que d'autres ouais, choses. Mais ça. avant, on a, on a oublié, c'était dans la, la semaine Last Standing, Josh Woods qui a battu Celeste Young. Euh... Tout ce que je peux dire, c'est que la German Sat à la fin. C'était ouais, débile. Ça. Oh, ouais, c'était bon. C'était un bon combat. Où on avait donné un 8 sur 10. Oh, c'était ouais, excellent. Ensuite de ça, il y a eu John euh, Jonathan Jonathan Grisham. Grisham qui a défait dans le fond euh, Mike Bennett. Euh... Le le pure, euh, le RH pure Championship euh, ouais Oui, ouais, ouais. le Pure Wrestling, euh, c'était bien aussi. T'as hein, trouvé genre. à toi au rope break? ouais c'est ça, puis euh, c'était un bon combat, honnêtement. Tu sais euh... que c'est quoi les rope breaks? C'est quand tu touches au corde, quand tu te fais soumettre, ou que tu fais un, tu fais un pin, tu touches au corde. Tu peux pas faire ça plus que trois, trois fois dans ce genre de combat-là. Yes. Personnellement, j'ai trouvé que c'était de la bonne technique, une, des belles soumissions, c'était innovateur, j'ai adoré. Un beau yes. 8.5 ouais. sur 10. Euh, le combat suivant, ça a été le match de la soirée, hein? Ouais, pour le ouais. ROH TV Championship. Euh, C'était Dragon Lee. Avec la bestia del ring. Avec, yes, euh, euh, qui ont battu Tony... Euh, Tony Depp Deppin. Deppin. Il est devenu le nouveau champion. Euh. Ah, c'est le meilleur match du show, des beaux spots, de la belle intensité. Dragon Lee, là, il me, il me fait penser... Yultimo Dragon mélangé avec Ricky Steamboat de l'époque. Ouais, ah c'est ici ouais, ouais, Avec Callisto maintenant, un peu. Genre là Mais, ouais, ouais. mais c'est un Mexicain On pense que c'est un Japonais Mais c'est un Mexicain Lee. Ouais, ouais, ouais, ouais, mais c'est trop hot ce qu'il ouais, fait C'est impressionnant Le, le genre coup, de Ultimo Dragon fait... Mexicain Beaucoup d'innovation Son euh... costume et torche euh, Puis de la technique C'est ça que j'ai trouvé euh, J'ai trouvé le fun aussi C'était vraiment un, beau, beau, un beau mélange De, de style Donc euh, bravo les gars Ils ont fait vraiment Un bon, un bon show euh, VLNCE Untitled Chris Dickinson Et Homicide ils ont battu The Foundation, Jonathan Grisham et Wright Titus. Oui, parce que dans le fond, Jonathan Grisham il avait a le fait dans un le... deuxième combat. Ben c'est quoi Il manquait-tu quelqu'un dans, dans le staff J'ai euh... aucune idée. Parce que là, c'est. Il a, il a fait un match de genre 20 minutes avant, sans avoir fait un autre match. Ouais. Hein. Le petit gars devait être il devait être brûlé. Ah, C'est sûr. Mais c'est un bon lutteur, là. Oh, oui, ouais. il est excellent. Hein, c'est juste qu'il va se brûler à l'ombre. C'est lui qu'on qu avait dit, c'était un noir, mais avec la shape à Dean Malenko un peu. Oui, hein. oui. Ouais, ah, ouais. mais c'est bon, il, oh, il me fait penser oh, un peu. il est vraiment bon. Ouais, c'est ça. C'est ça, VLNC, Untitled, Dickinson et Homicide sont devenus les nouveaux champions par équipe dans le Ring of Honor. C'était pas un super de bon combat. Ben moi j'ai mis ça de 10, ouais. mais tu sais, c'était pas. Pas de, délai délai délai slow, ouais, pas de la bon. capoterie. C'était bon, mais pas de la capote. Puis euh, la finale, dans le fond, ça l'opposait euh, Bandido euh, au champion Rush. Et puis, euh, dans le fond. Euh, victoire bien méritée de Bandido. Mais, hein. Hey, franchement, tu m'avais dit qu'il était bon. Je l'avais jamais vu du tout. Tu m'avais dit, euh, tu vas capoter, là. Mais personnellement, j'aimais mieux Dragon Lee, mais Bandido est très bon aussi. Hein. Oh, oui, c'est un excellent. Un genre de matador masqué. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ça rentre. Euh... Tu sais, ça fait penser un petit peu à, à l'époque d'Ayabusa, un petit peu, même quand genre de. Ouais, ben Tito Santana, quand il faisait El Matador, ce genre de costume, ouais, avec ouais. un masque à Ayabusa puis un genre de sombrero. Ouais, oh, ouais, ça rentre. Ah ouais, c'était. Moi, dans l'évaluation que j'ai faite, je donnerais à peu près 75% au show. Mm -hmm. Un match, euh, un gars-là quand même assez bien. Hein. Oh, il était bon dans l'ensemble. C'est sûr que c'était pas. Euh... Mais c'était pas le pire show de la Ring of Honor. C'était pas le meilleur, c'était pas, pas le meilleur. C'était pas pire. le meilleur non plus, tu sais. surtout, on avait beaucoup d'attente, tu sais. Le show s'appelle Best in the World. Oh, Ça fait penser oui. un petit peu à. Ça fait à le si leur pas... Royal Rumble, Alors, euh, Ben, je m'attendais peut-être à une surprise aussi, tu sais. Euh, ouais, moi aussi. Bon, euh... euh, voilà. Donc, c'est ici, dans le fond, que, que se terminent les résultats de euh, Best in the World. J'espère que vous l'avez apprécié, dans le fond. Euh, ouais, tu veux genre, enchaîner yes, sur yes, la yes. AEW, oui. Yes, je voudrais enchaîner, dans le fond, avec euh, euh, l'événement Road Rager qui a eu récemment. Euh, le 7 juillet euh, dernier, oui. Et EW. Ouais. Ils ont ouvert le spectacle avec un strap match. Oui, dans ben le fond, oui. Euh, C'était Cody Rhodes contre Cutie Marshall. Ça, c'est le premier qui touche quatre coins. Oui, yes, euh... c'est ça. Le strap match, là, euh, il, était ah, oui. oh, il était excellent. Il, ah, j'adore, oui. Il était vraiment bon. Puis, euh, ça m'a fait penser, euh, dans le temps, euh, il y avait un In Your House où, euh, dans le fond, euh, Savio Vega avait affronté euh, Bracha. Puis, il avait battu Bracha. Il est bien constant -Cold et tout, non? Ouais, ça se peut. Ça se peut. Mais, euh... bref, le combat était vraiment bon. QT euh, Marshall avait un, euh, un manager black en bas du ring. À un moment donné, il a voulu venir intervenir. Qui? Puis ouais, ouais, euh, Dusty Road. Euh, Cody Road. Co non, Non, non, Dusty Road, le frère. Le Dustin, Ghost, Dustin. Dust Dustin, oui. Ouais, ouais. Pas Dusty Road, Dustin. Dustin ouais, c'est ça. Gold Dust, dans le fond. Euh, il est allé le euh, frapper. il est allé, euh, le frapper, ouais, allé Ils sont partis euh... dans la foule. Puis le combat s'est terminé avec euh, trois Crossroads. Ah, c'était beau. Puis après Franchement... ça, uh, Cody Rhodes a, a tapé les, les quatre coins, c'était vraiment génial. Un des bons matchs que j'ai vu de Cody Rhodes. Yes, yes, yes. Euh, S'en suis suivi, dans le fond, euh, de la promo de Kenny Omega. Et puis, il euh, y a eu Dark Order qui est venu. Euh, les gens criaient « Cowboy Shit ». Et puis, euh, euh, Dark Order a posé des questions. Ça finit en chicane. Euh, puis, euh, Eggman Page est venu. Euh, altercation, tout ça. Euh, donc euh, ça, ça, ça va... se remet pour les... Euh... Ça va s'en suivre probablement une rivalité avec Hangman. Ouais, moi je pense que oui. Kenny Omega contre Hangman, ça pourrait donner un petit bon combat. Là. Ben, c'est pas... la semaine prochaine? Ouais, euh, ça... Ben, la semaine prochaine, disons, le, le 21, c'était... La... Ouais, le je pense plus... que c'est ça. Que ça. quelle ça, date, ça, ça, là, mais... Ensuite de ça... peut euh, Il euh, y a aussi. eu euh, Inner Circle euh, contre euh, Pinecles. Ouais, Dans le fond, euh, Pinecles a gagné. Euh, Conan était du côté de Inner Circle et le combat, c'était... Oui, c'est ordinaire, ah, six... je m'attendais à beaucoup mieux. Ouais, mais... 6.5 que j'ai donné, c'était bien, bien, bien ordinaire. Et moi Ensuite donc? de ça, il y a eu euh, une promo entre Jericho et MGF euh, pour, dans le fond, euh, la signature de contrat. Euh, pour, les prochains, pour le prochain événement qui s'en vient prochainement Et, euh, Jericho mettait tout en jeu même une partie de fesse avec la mère de euh, MGF <rire> ah, Jericho il est bon pour, euh, pour yes. t'sais, improviser des promos là, Jericho yes. c'est le best ça s'en est, euh, ça, ça, ça est terminé avec un, euh, une poignée de main euh, suivie d'un coup de coude dans le visage à MGF ben, là. Là, Effect, là, le de yes. Effect le genre de 360 elbow c'est euh, ça Ensuite de ça, il y a eu le début de Andrade El Idol qui a fait son premier combat et qui a gagné à Matt Seidel et qui était accompagné de Vicky Guerrero. Matt Seidel, c'était vraiment un excellent, excellent combat. J'ai mis un 7.5 sur 10. Moi, j'aurais mis un 8. Ah ouais. Parce qu'elle finish, c'est un genre de DDT une main dans le dos. Ouais, ouais, ouais. Ah non, c'est un DDT, un pas un genre de flatliner DDT. Ouais, c'est ça. Genre, à à ouais, WWE, ouais. c'était un DDT, puis là, c'était flatliner. Ouais, ouais, ouais, ouais c'est ça. ça. Et puis, il euh, euh, y a eu beaucoup, beaucoup d'innovations. Ah oh, ouais, j'adore. Euh, euh, voyons, Andrade a fait un Twisting Brain Buster. J'avais jamais vu ça. Ouais, c'était des plans pour le tuer. Ah, ouais, c'était assez violent. C'était vraiment beau. Euh, ensuite de ça, Alan Anderson est venu euh, dans la reine euh, parler un petit peu. Puis, Il y avait Tony euh, tout de suite. C'est ça. Il y avait une interview. Et puis, euh, les lumières ont fermé. Et que s'est-il produit, mesdames et messieurs L'apparition de Madakai Black, euh, l'ancien euh, Alexter Black. Est-ce que tu peux nous conter pourquoi Alexter Black a switché rapidement WWE et, euh, et EW? Oh, oh, oh Tu veux que je te raconte l'histoire mm -hmm. Oui, je vais préciser ça. Euh, parce que là, ce qui arrive, c'est que quand tu es allé à la WWE, puis que tu es dans le roster principal, soit à Raw ou à SmackDown, quand tu te fais congédier, tu as une clause de non-compétition de trois mois, c'est-à-dire environ 90 jours de non-compétition avec la concurrence, que ce soit le Japon, ouais, ouais. Et le Mexique, n'importe où. Mais là, l'affaire, c'est que Aleister Black, il était issu de la NXT. Quand tu es lutteur de la NXT, puis tu te fais congédier quand tu n'es pas dans le roster principal, comme, mettons, Evil, Evil Rise, là, ouais, Evil ouais. Rise autres, qui peuvent... Euh, si ils veulent lutter, mettons, le, le 25 juillet prochain, ailleurs, là, ils ont bien beau. Là. On lui souhaite bonne chance. D'ailleurs, salut euh, les amis du Québec. Fait que là, Aleister Black, euh, c'est ça, il était issu de la NXT. C'est ça, il avait, c était, c était, y avait... Quand il à la NXT, tu te fais sacrer dehors, c'est 30 jours, euh, c'est un mois, dans le fond, de nos compétitions, de la clause du contrat. Mais là, il a viré dans le roster principal. Il était à Raw, à SmackDown, un, un peu dans les deux. Il a été congédié euh, dans le début juin. Oui, c'est ça. Mais là, l'affaire, ce qui est arrivé, c'est que la WWE, ils ont oublié de modifier le contrat d'Alester Black. Tant qu'il n'y avait pas son, sa clause de non-concurrence de trois ans. Non, il l'avait juste d'un mois. C'est pour ça qu'on l'a revu là, le 7 juillet dernier. Wow. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, exactement. C'est que je dis euh... ça dans mes mots. Ah, oui, c'est parfait. Ça <rire> euh, en est suivi d'un des plus gros pop euh, de l'histoire de la AEW jusqu'à présent. On peut tout s'entendre qu'en ce moment, la, la crowd la plus euh, bruyante, ça se passe beaucoup du côté AEW en ce moment. Ouais, euh, surtout quand, quand Jericho y rentre, il chante sa Puis ouais, euh, Voyons, John Moxley, y, le monde crie tout le temps « Wild Thing ». Puisqu'il ouais, rentre sur une version de « Wild <rire> Thing ». Puis euh, c'est ça, Malakai Black a donné son spinning wheel kick à... Oh, le black mass. What? À Arn Anderson. Wilson et à Cody Rhodes. Ouais, Cody Rhodes, c'était arrivé un petit peu après, ça demandait ce qui s'est passé. Ouais. Là, il avait l'air de s'être calmé, puis là, quand il avait le dos tourné, paf, un autre spinning kick. Euh. Moi, j'ai mis un 9 sur 10 sur le début. J'ai plus trippé sur Malakai Black, le début de Malakai Black, que le début de euh, John Moxley. Oh, oui, eh ben ça, c'est évident. Ouais. L'Akai Black, là, c'est. Euh... Moi, je pense que c'est le prochain Undertaker de la s'il l'utilise comme il faut. Ce qui peut arriver, c'est que là, présentement, la Dark Order est face, ouais. du, du décès de Luke, Har euh, Luke Harper, ouais. là, qui était Brody Lee. Un peu comme, comme les Natural, puis euh, il avait viré Face quand Chris Candido était mort. C'est un peu la même affaire que le Dark Order, mais le Dark Order peut virer il, puis le leader, ce serait mal la Kai Black. Ça, ça torcherait en maudit. Ouais, euh, genre de Ministry of Darkness, mais. J'achète pas, moi, Dark Order. Je sais pas pourquoi. Non, mais ça serait ses disciples, lui, ça serait ouais, le leader, ouais, mais ça, ça serait ses ouais, disciples, là. Ouais. Ouais, ouais. J'aime pas tant les, les, les Stables, tu on en a vu beaucoup, hein, puis on dirait que j'ai de la misère avec ça. Mais je trouve que le personnage est bien monté de Malakai Black, on se souvient qu'ils ont monté une belle vidéo. Ah euh, oui, l'affaire de l'asile, là, le, ouais, ouais, le ouais, psychiatrique. Avec, euh, c'était cinématographique ou est-ce que Malakal Black était attaché dans une. Puis il manquait un œil, supposément. C'est toute beauté. Si vous n'avez pas vu ça, ça vaut la peine. On vous le recommande. Dans le fond, c'est un peu un franc maçon mélangé avec le gourou de peu un c'est Ah, C'est spécial. On ne sait pas trop de. C'est-tu religieux C'est un genre d'antéchrist un peu J'adore ça. Honnêtement, c'est vraiment cool, le côté gothique un peu. Il est bien plus choseux en Hill qu'en Fox, personnellement. Ensuite, dans le fond, il y a eu le combat de la FTW, euh, c'est ça? Ah non, ils ont annoncé dans le fond que Brian, euh, Brian Cage allait affronter dans le fond euh, à Fisterfest. Fisterfest, moi? Euh, allait mettre son titre en jeu de la FTW euh, face à un adversaire, mais je ne me souviens pas de son nom, hein, l'adversaire, je pourrais vous le dire. Euh, Rick Starks. Oui, oui, bien sûr, c'était annoncé. C'est ça. C'est toi qui écrivais. Ça, lui, qui écrivait, là, on vous ouais, dit. Oui, vraiment. Et puis. <rire> non, non, c'est. Faut bien ta Ensuite, de ça, il y a eu le mixtag euh, où c'était. Euh, euh, moi, j'ai marqué blonde and bonnie contre Chris and euh, Statlander et hey boy. Ok, puis. Euh, mmh. Ce combat-là était excellent, j'ai mis un 8 sur 10. Ouais, j'adorais, euh, mon Ils ont gagné Chris et. Euh, Puis ça s'est fini avec un pile driver de la fille. Euh, C'était juste savoureux. Ensuite de ça, il y a eu un segment euh, d'un gars de combat ultime qui est venu dans l'arène et écoeuré tout le monde. Ouais, ouais, ouais il faisait son frais chien. Ouais, pis... Euh, le protégé de Jake de Snake Roberts est venu lui foutre une volée. Lance Archer? Ouais, c'est ouais, ça, Lance Archer. C'est Anciennement Lance Archer, pis Dallas. Ça. Et puis, euh, la finale était un street fight. Euh, c'était... Ah, Attends, il n'y par... a, a pas eu Miro contre Brian Pillman Jr.? Ou c'était dans un autre show d'avant? Ça se peut, je ne l'ai pas vu, je pense. En tout cas, c'est pas grave. Passons à autre chose, puis. Ah non, c'est pas grave. C'est pas plus grave que ça. Euh, le, de toute façon. Ouais, il a passé trois ouais, cours du temps à, à outside. Là. Yes, yes, yes. Ensuite de ça, euh, la finale, c'était un street fight. Et puis, c'était euh, les Young Bucks euh, on, qui ont défait Eddie Kingston et euh, Panta El Zero Miero. C'était vraiment un super de bon combat. Euh, je vous conseille de, de le regarder. Euh, moi qui trippe pas sur les Young Bucks. Non mais c'est un bon combo. C'est vraiment un bon combo. Ouais, 8.5 facile. Oui, ouais, ouais, comme il faut. Euh, 8.5. Et puis Carl euh, Anderson et Carlos sont encore venus se mêler de la... pour euh, faire euh, remporter les. Euh... Tu sais, euh, je pense qu'ils vont perdre le titre, les Young Bucks, quand on se voit s'en attendre le moins. Là, on espère toujours qu'ils vont perdre parce qu'ils sont tellement fraîchis, eux autres puis Omega. Ils, ils se vantent la gueule, c'est des bons heals. Je chaque sais pas qu'on pense qu'ils vont perdre, ils gagnent. Bien, moi, je pense que ce qui va arriver. Comme Triple H dans le tec a quitté les que là. Gallows et Anderson vont faire perdre les ceintures à, à Young Bucks. Ils vont vouloir trop bien faire, mais ils vont. C'est euh, ça, ah, peut-être. puis après ça, ils vont. Euh, ils vont ah, euh, avoir une feud. Ah, un face turn de. Ah, peut-être. Moi, je pense que oui. Ça pourrait être bon. Oui. Euh, passons au résultat de AEW Fighter Fest euh, de la soirée numéro 1 et dans le prochain épisode on fera euh, soirée numéro 2 parce que ça va être un petit peu trop long oh, il oui, ne faut pas Exactement. péter deux heures non plus là. Exactement. Euh, le combat euh, c'était un match par équipe pour ouvrir le spectacle et puis c'était John Moxley et puis Eddie Kingston contre euh, bien sûr Anderson et Gallows c'était pas un super de bon combat ah, je t'arrête, c'était pour l'IWGP c'était Moxley contre euh, Carl Anderson c'était ça ben oui! Ah hey, je suis maillé, là. Non, non, non, c'est bien correct! Non, ah, mais c'est parce que ça a fini comme. Ouais, ça a fini en wagon ouais, général, c'était ouais, ouais. pas bon, là, honnêtement, c'était vraiment pas ouais, bon. Ouais, 5-6 sur 10, pas ça. plus. Mais... Ensuite de ça, il y a eu un Belge euh, Il y a eu, dans le fond, le championnat FTW a été mis euh, en jeu dans cet en jeu. événement. C'était le champion Brian Cage qui mettait sa ceinture en jeu contre Rick Stark. Et puis... Euh, c'est Rick Stark qui l'a remporté, ouais. Oui, c'est Rick Stark qui l'a remporté puisque le manager de Brian Cage a frappé Brian Cage avec sa ceinture. Et qui est le manager? Je me souviens pas de son nom. C'était pas Non. C'était un, un black, je me souviens pas de son nom. Euh, ça, ça me sort de, de l'esprit parce qu'il y en a tellement, là, mais ce pas grave, on, on, passons à, à un autre sujet. Il y a eu une euh, interview de Cody et de Malachi Black, une fois de plus, c'était euh, savoureux. Ça, c'est ce, ce qui a fait à le show, hein? yes. Ça, ça s'en est suivi euh, d'une interview euh, dans les backstage, dans le fond, de la soi-disant euh, espèce de LAX qui est en train de se créer, qui s'est créée à la AIDW. Mais ce n'est pas la LAX, c'est juste des, euh, des Latinos. Des Latinos euh, ouais. Latino cubains. Ils ont, euh, euh, ils ont eu euh, une, intercal une intercation avec Tony Blanchard, qui... Euh, ils ont fait peur à Tony Blanchard. Tony Blanchard est rendu vieux, ils l'ont... Ouais, il, il y en a un des membres qui le tenait par l'arrière, ouais. par les bras. Puis l'autre est arrivé pour le frapper avec un crowbar. Un, un puis il a juste donné un petit coup sur la tête, tic tic tic en disant... Euh, T'es trop vieux. Euh, on ne même pas qu'on le frappe. Ouais, on a euh, petit de toi, Botte. Non, c'est ça. Ouais, ouais, puis Tony Blanchard disait qu'il allait revenir avec une équipe surprise de toi. Tu penses que ça pourrait être qui euh, comme, euh, comme équipe euh, euh, euh, qui pourrait signer peut-être prochainement une nouvelle équipe Ça, je te dirais bien Arn Anderson, là, mais c'est parce que là, je recule les années 80. Euh... Moi, ce que je pense, honnêtement. Puis on, ah, sérieux, j'ai aucune a, idée. On en a discuté. Puis euh, moi, ce que je pense, c'est qu'ils vont signer euh, Orders of Pain. Ah, peut-être. Ouais. Pis, euh, avec Paul and Ring et toute la quête Ouais, ben en fait, ça serait pas Paul and Ring ça serait Tony totally Blanchard qui serait euh, le manager, puis il y aurait Otters of Pain. peut -être. Moi, c'est ce que je pense, là, mais on. Je sais que le, le fils d'Orrne Anderson il a commencé à lutter, peut-être le fils d'Orne Anderson. Euh... Peut-être, peut-être. Avec euh, Brian Pillman, le junior, peut-être. Non, ouais, ouais, ben là, il y a déjà que Garrison. C'est vrai, c'est vrai, vrai. Ensuite de ça, il y a eu Hangman. Adam Page et euh, Kenny Omega, les Young Bucks, c'était un... ils ont annoncé qu'éventuellement il allait avoir un 5 contre 5. Euh, oh, comme euh, le Pineapple. Ouais, euh, c'est ça, j'ai bien hâte de record. voir euh, comment ça va se passer. Inner Circle. Yes. Et puis, il euh, y a eu un combat euh, entre Christian et euh, Matt Hardy que j'ai trouvé un peu. Un petit peu du réchauffement. Ouais, tu as déjà là. vu, ça fait quoi? Ça 50 ça fait fois qu'il se peint? 55 fois, je pense, j'ai vu un contre l'autre. Christian l'a remporté sur Lempretier, puis c'est ça. J'ai rien d'autre à Mais tu sais, tu euh, recules de là 20 ans, là, mettons les TLC qu'ils ont fait, là, ça c'était bon. Mm -hmm. C'est bon quand ils font des matchs en équipe, mais des matchs simples, c'est ordinaire. Là. Ben tu sais, euh, Christian, c'est un petit peu le Marty Ginetti de, de Edge. Hein? Ouais, exactement, il, était, il, il a souvent été dans l'ombre. Heureusement, qu'elle a remporté la Wall- white en 2011, euh, ça n'a pas été un long règne, mais quand même, il a sorti un petit peu de l'ombre de Edge qui venait de prendre sa retraite d'ailleurs. C'est ça. Euh, le match de la soirée. Oui. J'ai mis un 9 sur 10. Et c'était quoi déjà? C'était Wheeler, Utah, contre Sammy Gavero. Ah oui, oui, oui. Tu m'en avais parlé, je ne l'ai pas écouté un encore, un là. Un mais... excellent combat. que je l'écoute à un moment oh, donné. C'est euh... le... Pour moi, là. C'était meilleur euh... qu'avec MGF, ah oh, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et Cibold ça, ça ouais, a d'affaires ouais, être... Il ouais, ouais. n'y ben, avait pas de fuck-up déjà là c'est... Ouais on fait un fuck-up au début sur le... Ça finit avec un springboard twisting, euh... Euh, voyons, euh... diamond cutter. Et Cibold ah, ouais, ça devait... Ça non mais tu me l'enverras le yes, match, yes, yes, ça n'a yes. pas donné, je l'écoute Il y, y a eu un combat féminin, c'était Penelope Ford contre euh, Yuka Sakazaki. Ah c'était pas le même event ce que tu mets. Non. Ok, Vas-y continue. Non, non. Et puis euh, c'était un bon combo, un 7 sur 10. Penelope Ford me fait penser à Alan Droplaze un petit peu. Euh, mm. Ben son temps... finish, c'est une German. Ou? Non, non, non, non. Ok en euh, Fred Luke. En hein, Fred blondinette. Moi c'est une blondinette. Il se ressemble pas physiquement. Mais elle avait le costume un petit peu la même couleur qu'Alan Blaze dans le temps. WrestleMania <rire> 10 parce que ça me semble 94. Et puis la finale, c'était un, euh, un coffin match. C'était Darben Alley. Ah ben le premier casquette Darbin match. Oui, le premier le coffin casquette match, match de l'histoire. C'est pas une casquette, c'est un coffin match. j'ai entendu. C'est oh, je... un coffin match coffin. différent. Coffin, c'est le même principe, mais c'est pas tout à fait pareil. Mais euh, ouais, c'est un coffin match. Et puis c'était Darben Allen face à Ethan Page. Et c'était juste de incroyable. Le combat s'est terminé. Le, le coffin était ouvert. Il se battait sur l'apron. Uh, Darbin Allen a pris son skateboard, a monté sur le troisième câble, a fait un drop-kick à uh, Darbin Allen avec son skateboard, dans face. Et Sybottel Page a tombé dans le fond, dans le coffin. Un genre de Vandominator, Michael Skank. Ils ont, ont, skate, ont fermé le, le, le, le coffin. Le coffin. Uh, et puis Darben Allen a remporté la victoire. Et puis, uh, ensuite de ça... Euh, Darbin Allen a célébré la victoire Il a fait le coffin drop à la fin. Et a terminé avec un coffin drop Ouais ça je l'ai vu ça, à c la fin de... Et l'émission euh, De la EW s'est terminée comme ça J'ai trouvé ça juste Fantastique ce qu'ils sont en train de faire avec Darbin, Dar, euh, Darbin Allen Et puis Darbin Allen Ce qui me fait capoter de ce gars là C'est qu'il est tout petit, il est en train de changer La vision de la lutte professionnelle que les, les petits sont capables de devenir des grands. Euh, J'ouvre une parenthèse. La gare Mysterio est bien. Sting là. est venu faire un, une intervention pendant le combat. Qui ça Sting. Ah oui, Sting, ben, ben, ben oui, ben oui. Ben l'accompagnait euh, souvent. Euh, ils ont fait ça. des matchs occasionnels ensemble. Yes, donc il y, y a vraiment un beau protégé. Euh... Sting doit donner des trucs voilà, de l'entraînement. Ouais, c'est sûr, c'est certain. Le super c'est bien euh, Donc euh, voilà. C'est ici que se termine notre émission euh, 7.5 sur la lutte professionnelle. Mon nom est Jonathan Drapeau. Merci, Ben. ben ça fait plaisir. Yes. Et quant à nous, euh, on se retrouve pour un prochain Wrestle Rock podcast. Soyez-y, l'action ne manquera pas. Au revoir.